compatriot TV à encore une fois nous comptons avec vous pour nous porter vidéo ça pour vous pour vous un dit merci à tous les amis compatriotes en supporter canal ça et quel que soit dans le pays ou il est quel que soit côté ou il est dans le monde ça il n'a dit vous bienvenue déjà et n'a demandé ne pas oublier pendant vous regarder vidéo ça pour abonner avec canal là quitter un like et un commentaire surtout et c'est grand moyen pour encourager nous c'est grand moyen pour supporter travail ça parce que avons travaillé 24h 24, /24 d'arrache pied pour qu'on informer. informé quel que soit côté nouvelle là et bien nous avons des pour devoir pour objectif c'est aller chercher information informations pour nous, nous déplacer sans pas même besoin faire un pile effort c'est seulement abonner et puis activer la petite cloche notification. Et c'est comme ça, après, recevoir toutes les notification. Nou yo. Et bien, mesdames et messieurs, nous portons un pile d'informations pour vous. Il y un ancien sénateur Edo Zeni là, qui est même sorti dans le silence li Et nous connaissons depuis et environ 7 à 8 mois le palais national, Doué. Et donc, ancien sénateur a yon une machine qui que Négio a achetée dans mail. Non seulement yon pas jambe, pierre il attaquer l'action chablende, Et donc la police a attaqué Radio, journaliste li et deux années qui li même dédoublé là. Et nous connaissons son nègre qui papile, un qui fret son nègre, la vexé moun, le pas besoin qu'on l'ait té nan micro. Et bien, tout ça, là, monsieur dédoublé et c'est pas décosé. Eh bien, citoyen, ça li même il pas parlé. Eh bien, nous parlons invité au détail, Nous parlons invité au temps des Edozeni qui même le qu les qui ont même tape Ariel Henry à tout gouvernement-là qui au même décidé pour mettre la ville en danger alors que machine helcom ne sont pas jamais nous allons faire autant de choses. Restez écoute, tout le monde. N'abandonnez pas pour la prochaine vidéo. de je ne sais pas pourquoi je suis au terre, Jacques-Mel, tout cet état, e, et cet état, hôtel, même quand je suis malade, je fais comme ça, et la caille, dans mon dos là, et tout le bain parmi lesquels, l'homme de maïs Jacques-Mel, moi, il a fait un bon travail, il a déballé l'entête qui est derrière. Et là, il fait caille, il vient de nous contrat après le 12 janvier, il vient de nous contrat. Mais les gens ont attaqué avant enfin, que je m'attaque. Et c'est même une continuité, ça, parce que je me suis toujours attaqué. Si pour me virer, je suis fait blindé, que je devais gérer les gens pour les gens qui ont attaqué, je n'ai pas de problème. Si je suis 50 000 dollars américains, je paye mon argent. Si je suis 7 mois, je vais tout. Je vais tout, je vais tout, je vais tout. Donc c'est quoi, vous allez me moi je vais me virer, me virer, me baisser là-bas, me baisser, me baisser là. parle national, pas de cache machine, pas de machine. Ma vraie, dis encore, foutre mon bourrique, foutre des cheval. boundal, pas de la machine, tout autant que, mais même, vous nous confier, parce que nous sommes les mounes, moi bon machine pour 140 000 euros. Pendant ce temps, je vais vous dire, mesdames et messieurs, j'ai un collègue, et je respecte le sénateur Nénel Kassi on va respecter pour politique, on va aimer politique à faire. Mais amicalement, nous avons eu un deal qui peut beaucoup fermé, mais qui monsieur cool. Mais nous avons un autre que je vais pas citer son nom, que le deal était de 150 000 le, La compagnie, on lui a remis 50 000 Lui pour un avocat, un avocat Jacques Mel, dans, dans la montagne là, lui pour un avocat pour 10 000 Et même, même Palais National, même 140 000 Donc, c'est business-mindé on comme ça, c'est fermé, dossier cassé, ouvert ça, prêté là, ouvert ça, vendre ça, ouvert ça. C'est comme ça, c'est. Donc, on a fait 7 mois au papier. Bon, on on tribune. On tribune, on porter peut-être devant la tribune, mais. Quand on a ce format-là, les chèques, on paye, parce que le Palais National, on a sécurité les là, qu que le président n'est pas là, qui est-ce qu'il prend C'est le secrétaire général. Si c'est si pas ça, ça me déconne, ce n'est si pas ça, il n'y a aucun problème. Si vous change, je pas dire le je national peux pas Et on je ne peux qui légale, Qui que pas illégal. C'est SPN. ne peux pas qui que pas dire que que je ne peux pas pour sécurité. Donc, mesdames et messieurs, j'ai voulu faire ça ce soir. C'est pour leur dire que, premièrement, je n'ai pas peur de... Si c'est vous qui vous attaquer moi, je ne vais pour faire un parce que la ville est petite. Fouillez Kaido Zeni, souvent des plusieurs autres, un seul n'est pas parler. Pour la PC, expliquez. Et fouiller Kaido Et pour la PC, expliquez qui y a JD. Lorsque j'étais maire de ma ville, il n'y a toujours problème. pas de problème. Il n'y pas de problème. Il n'y avait pas de problème. pas de problème. Il toujours un problème. Il pas de problème. pas de problème. pas de problème. pas Il mais maintenant, il y a eu quelque chose qui a empiré parce que ce pays a généré Les affaires me nous, ce soir, que les brésiliers d'immigrés mortellement blessé. D'après les chèques, 40-50 millions dollars, Parce que quand on dans la vie, on a pas fait de encore. Quand on est côtoyé, on n'a pas fait de bac encore. on est 10 dollars par mois, on fait plus de 10 par mois. Ou pas de problème, ou pas de connaître ou pas sommes, nous, nous, Nous sommes, problème, et pas ou pas ou pas de problème, ou pas de problème, ou pas de problème, ou ou pas de radio ou ou pas radio de pas pas samedi. pas nous. de pas tout, pas ou négocie ouais, ou tant que j'en ai grote Mais sou te vin lavo de Si c'est vous ou te la, ou se pipe vie m'a de foc em jambon l'envie moi? Si ça ou di assez vrai, ou t'es là? ou ou faire ça Vous que parce que que va dans l'église. Et c'est ça fait, que Panama... Le Manuel Antonio Noriga, ancien général de l'armée, président du Panama, les Américains débarqués. Monsieur Koury, il t'a pas pensé, il dit pour le canal du Panama, il dit qu'il fait une bataille. Le monsieur Koury, il a commencé et puis l'armée américaine, il dit qu'on pas qu'à entrer. On a passé des conventions de Vienne, tout le monde qui dans les Ils ont dit non, on ne peut pas rentrer dans l'église, on ne peut pas rentrer dans ceci, on ne peut pas rentrer dans cela. On ne peut pas rentrer dans l'ambassade, on ne peut pas rentrer dans ceci, on ne peut pas rentrer là. C'est PA, c'est POSEA, après trois jours, dit, je il ne pas arrêter encore, non. On a y aller. L'aller arrêter, il est mort en prison. Nous, on n'aime pas rentrer dans la radio. Et même là, nous t'akon que de ta dormir là, ou bien territ là, ou bien ta manger là, ou pas rentrer là-dedans. Il faut on tente avec la joie, ou on tente avec pour dire, mettez j'ai de deux pour yon prendre. Et les sensiles de l'âme dans Miami, m'yon tente mettez le pour yon prendre. Là, nous faisons ça. Nous comprenons, nous n'avons pas nous protéger. nous de besoin de protéger. Pas bien de protéger, non même. Parce que même, m'am, voilà, faire moun. L'embé, là, il vrai. L'embé, là, il vrai. Je me suis je me ici on à me C'est capable. Il y a qui, y a qui, il y a qui million de dollars. Vertueux, je ne parle pas. L'embé, fait à fait. Les est pas pas de problème rapide. m'a prêté tant qu'il est là pour vous, dit en avant, je vais travailler, je vais boire Je fais respect, voilà qu'on qu'un petit bambin. Un petit mot de fort que l'on vit là. Un petit nègre qui sort à terre, qui arrive à un côté, qui fait ça. Il y a une sorte de dimension. Parce que l'autre sort à terre pour vivre en aller, Il y a un parcours. Il y a un parcours. Il y a petit gens, il y a un gros gens. Il faut songer à l'autre petit gens. Il faut pas faire abus. Mais moi, je dis ça sans abus. En plus de ça, je suis obligé sous tête. On quitte tout le monde qui est malade, tout le monde qui a un problème là-bas, pour me courir venir, pour un saloper quand on dans la caméra. An Et on est dans la caméra sans sous-entrer. Il n'y a pas de question de pas être capturé, il n'y a pas de faire pas être capturé. Il faut faire dire la vérité. Et ça fait payer là, Nous induisons les erreur. Il faut un mandat de perquisition. Ces gens qui sont e entrés, c'est en flagrance. Si on n'a fait, si nous, n'a ka de la, e la kamen, oui, e a bien devant la caméra. Oui, ka bien la caméra. Moi, je dis, nous, la nous, te nous, nous, frère, nous, li, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, son nous, sort nous, nous, a li, comme nous, nous, diplôme, nous, nous, nous, nous, nous, nous, moi, nous, nous, a li nous, a nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'est un ancien président de la République. Il faut un mandat de perquisition. Donné par un juge d'instruction. Le juge de, de paix doit entrer, mais il, il, ça ne suffit pas. Hey, nous devons faire mon abus, un juge yeah. de paix. nous disons ça. Nous devons faire un juge de paix, venir et right puis le juge de paix, le Non. Même Monsieur, on me pas à pour CSPJ. Mais pour tout, frère. Parce que vous pouvez rentrer sans mandat de perquisition. Même si vous n'êtes pas capable sans mandat de perquisition, entrer bureau, dans le bureau, vous êtes boule, vous mourir, ou n'êtes Et c'est parce que vous avez fait un salope en bas qui fait quitter l'entrée. Et vous n'avez pas un groupe de sécurité, vous n'avez pas fait salope, vous n'avez pas mon texte, vous n'avez sénateur, ou bien, Edo, mais vous avez fait le travail. Tout le monde quitte là-bas. Qui t'y a entré pour continuer Le pouvoir est-ce qu'on a entré Le peuple est-ce qu'on a entré Vraiment, nous Si vous voulez péter les portes, si vous si êtes que j'ai voulez péter les portes Péter les entrez Ah, mais vous suis pas revenu, tout n'allez pas revenir ne Vous pas revenir là. D'un matin, vous Comme nous sommes dans un pays kokorat, et comme nous sommes dans un modèle de monde kokorat, nous n'ont non, non, non, justice kokorat, nous n'allons la police kokorat, nous pas de cargoules pour aller carrer dans Bon pays. Bon, nous c'est Mexique. le coup de coup de bon hein? de coup m'a pas C'est... C'est Bon là, là, là de je ne vais nous répondre pour ça, je ne vais pas me Je ne ça encore. Même le commun de motel. pas entré la caisse sans son mandat de perquisition. Eh bien, bon, Didio, il faut que nous soyons sûrs que j'y Tendan, vous êtes la risée de la ville. Et tout le monde en parle. Tout radio a parlé de vous ou pas de l'OaFED. Ou pas récolter un, ou pas de commissaire. Et vous-même, jean Marie. Je n'ai pas peur de toi. Tu es Tu que moi, je demande à soi, un pas volé volé n'y pas, et ton écrasem. est écrasement, c'est parce que nous, nous, nous qu ne pouvons pas comprendre. Je pour vous dire, Nous ne pouvons pas un Mais nous faire la police plus Qui la police La police Mais après, vous Vous ou t'as pris ton jouet de machin 10 pour nous remettre, ou t'as pris ton jouet. J'ai des bâilles, conférences de presse, les campers devant la presse, la bâille conférence, on va l'arrêter? Coule-moi, ou, ou on couille ou, ou tout le côté, on va chercher. Ou t'as cherché, j'ai des bâilles conférences de presse, pendant là là, j'ai des campers de presse, on l'a, live, tout pour nous regarder, les campers carrés, vous le dites oui, bai, mais on est ah, le sort de tout, j'ai des avis. Pour la bâille conférence, il va me garder fond de tête, oh oui, c'est en tout cas, on a continué parce que le pays a tellement y problème. de problèmes. On devons résoudre le problème avec nous dans le sud de ça. Et c'est pour ça que je suis venu là. Je suis douer là aujourd'hui. Je vais venu sur le côté de moi. Je vais venu sur le côté de moi pour les soins nécessaires. Nous faisons venus là. Nous avons besoin de prendre un poste. Nous avons besoin de montrer à quelqu'un qu'il a fait un travail. Nous avons fouiller le caïdo. Je ne dis pas que nous n'avons pas fouillé le caïdo, non. Je dis que nous sommes capables de fouiller la caïdo. E Mais avec l'égal, avec un mandat de perquisition. Et pendant là, je ne suis pas capable de tourner pour une en prison. Je me suis de dans la caméra pour venir sans mandat de perquisition. Sans mandat de perquisition, comment dit que je suis capable de rentrer ce Sans mandat de perquisition Non, cher. Non, mon cher, vous capable. Je ne nous ça, vous capable. Je ne suis pas je ça. Dernier dans la Je on Yes. Bon, on va Je nous séance. ça. je faire ma pas Je ne pas on avons dit que nous a dit que nous a dit que que nous avons dit bien nous avons dit que nous avons dit que nous nous nous avons nous nous nous que dit nous nous nous nous je en fait faire tout ça dans la communauté. Où t'es venu, il a fait des en fait, oui, euh, sondes. ou t'es venu, où qui j'aime ma le service dans la communauté. ou t'es venu, ou venu, ou même qui t'aime bien, pas Et puis, on est là, on là pour comprendre pourquoi on faire, nous taper. On on nous On vient avec nous taper. taper. On nous On nous On a nous nous On a nous nous On On nous elle lâche nous Nous perdons nous-mêmes la radio Jacques-Mel. Nous perdons Dieu, il un homme droit parce que nous perdons pour dire que nous sommes nous et nous sommes Et ça pour nous dire sous population. Nous perdons. Nous ne sommes pas lâches. Nous perdons. Nous perdons. dénoncer Pas qu'on ait qui dénoncer qu'on ait qui dénoncer. Bon, avons a de la radio pour qui dénoncer. Bon, on so, la radio, tout après, on côté pour mon cher, par la tibata. O, se on parle même de la radio, même si on Bon, on a gros problème avec lui, c'est c'est ben on dit, fait ti, ti pour le On on pas n'importe qui, soit on va quand bon, pas si de comme on parle de si on parle de texte, on Si de texte, de on parle de texte, on ne de pas on monde, cher, on de cher, et ça, c'est un moment de nous dans la communauté, c'est un moment de nous dans pays, si si pour nous faire oral, pas pour Compliment pour la police. L'elle tap fait marcher dernier, gap je ne dirait, met, mettez en dan, arrêtez 14 crises. Qui... Compliment pour lui. Mais l'elle voue, kaka l'Allak, elle me propose, et j'y dis la, la pchèche e, et pied politique tap fait. Kaka l'voe, si elle était dans le pays organisé, tous les tout l'air d'être démissionné. Elle a même besoin de dire, on a une grave liée. Pour le final, si un bon dernier exemple pour me finir. Canada a un mini justice.